Bonjour, j'espère que vous allez bien, alors je profite de ce beau soleil que nous avons aujourd'hui, cette magnifique journée, pour faire cette petite vidéo. Alors je vais vous parler de la formation 2.0, formation Scalping 2.0, qui est sur le point de sortir, donc j'ai travaillé beaucoup ces derniers jours, je suis en train de mettre les vidéos en ligne et je vais commencer à les distribuer à mes étudiants. Alors cette euh, formation 2.0 Scalping, c'est quand même euh, euh, après deux ans euh, d'expérimentation sur euh, cette méthode de Scalping, avec beaucoup d'étudiants qui l'ont utilisé, beaucoup de retours d'étudiants, et moi-même qui ai utilisé cette méthode. C'est un perfectionnement de la version euh, 1.0, je suis très optimiste sur les résultats que mes étudiants vont obtenir. Donc il y a certains points qui n'étaient pas très clairs pour les étudiants donc, qui m'ont donné leur retour, que j'ai retravaillé dans cette version 2.0 et je pense qu'ils seront très contents que ça va vraiment les aider à améliorer leur performance. Donc l'objectif c'est toujours 90 à 100% de trades gagnants et arriver à faire 10 à 20% de gains sur le mois avec une méthode de scalping où on prend très peu de risques. Donc voilà, ma version 2.0 sur le point de sortir alors pendant quelques jours, je vais encore laisser le tarif de la version 1.0, mais après je passerai à un tarif un petit peu plus élevé. Donc vous avez encore la possibilité, ici, via le lien au-dessus, de vous inscrire. Euh, Peut-être que si vous voyez cette vidéo maintenant, le tarif a déjà changé, ou bien c'est encore l'ancien tarif. Mais bon, je ne peux pas laisser non plus le même tarif durant des années. Ça fait deux ans quand même que que cette formation était à 197 euros, donc il est temps que je l'augmente un petit peu. Euh, voilà, donc j'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont utilisé cette méthode et qui m'ont donné beaucoup de, de retours. Beaucoup ont eu de très bons résultats avec la version 1.0 et maintenant, donc je suis impatient d'avoir le retour avec cette version 2.0. Il y avait notamment avec l'indicateur stochastique donc euh, ma, la méthode que j'utilise pour euh, prendre les meilleurs euh, points d'ouverture euh, du marché, avec euh, donc le 1 minute, le 5 minutes et le 15 minutes, donc ce n'était pas très clair pour un certain nombre d'étudiants et j'ai retravaillé bien cette, euh, cette, cette euh, explication donc, dans une vidéo sur le stochastique et normalement là, je pense que ça va donner euh, des résultats explosifs pour euh, beaucoup de mes étudiants. Donc si vous voulez faire partie euh, de cette formation 2.0, vous recevrez encore la formation 1.0 en complément, mais euh, la formation 2.0 est mieux structurée, elle est plus complète. J'y parle aussi de money management, donc je pense que pour une personne qui cherche une méthode de trading efficace, qui ne soit pas trop chère et qui permette de mettre en pratique euh, très rapidement une méthode de trading efficace, euh, je fournis là la, la méthode idéale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez là si c'est le cas, si, si, si vous n'êtes pas encore abonné à mes vidéos et eh bien c'est le moment, vous pouvez vous inscrire ici en dessous et cliquer sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je, je, ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo, là je recommence, je suis, je suis au terme de, de la diffusion de ma version 2.0 donc j'ai un petit peu de temps libre et puis il faisait tellement Tellement beau aujourd'hui que j'avais envie de sortir et de faire cette vidéo. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos et je vous dis bonne journée, à très bientôt et peut-être parmi mes étudiants qui sait. Voilà à très bientôt, au revoir